Bonjour à tous. Comme vous le voyez, je suis encore en vacances dans les collines de la région d'Eslida, en Espagne. Mais déjà, la rentrée se profile à l'horizon avec un calendrier particulièrement riche en formations, en entreprise, comme pour le grand public. J'animerai bien sûr la plupart d'entre elles. Et certains séminaires seront animés par des invités prestigieux autour de sujets précis comme pour le démarrage, l'autorité parentale et le bon usage de la colère. Bref, j'ai rechargé les batteries et j'ai hâte de redémarrer. En réfléchissant à cette nouvelle saison, j'ai pensé à deux publics pour qui la période de rentrée est souvent un moment de stress particulier. Les étudiants et les chômeurs. Les premiers vont se retrouver dans un nouvel univers avec souvent de nouveaux visages, élèves ou professeurs. Les échéances lourdes en fin d'année sont immédiatement martelées et dès le premier jour de cours, la pression et le stress peuvent s'installer. Quant aux chômeurs, le retour de leurs amis ou de leurs conjoints au travail leur rappelle cruellement le fait que eux sont toujours sans emploi. Et il est parfois très difficile de retrouver sa motivation pour décrocher de nouveaux entretiens et réussir enfin l'un d'entre eux. Plusieurs étudiants ou chômeurs sont déjà venus participer à mes séminaires et je sais les résultats que les outils que je propose leur permettent d'atteindre. Vous trouverez d'ailleurs sur mon site et sur ma page LinkedIn leurs témoignages. Du coup, j'ai décidé de dédier mes deux premiers séminaires celui sur la communication efficace les 15 et 16 septembre et celui sur la process communication les 23 et 24 septembre à ces publics, étudiants et chômeurs. Bien sûr, plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'il était parfois difficile de financer ces stages. Et donc, je vous propose de les faire à un prix spécial de 150 euros TTC. Vous verrez sur le site que le prix pour ces deux stages est normalement de 880 euros TTC. Ces 150 euros que je demande me permettent juste de couvrir les frais de ces deux stages au premier rang desquels le questionnaire process communication. Mes quatre jours d'animation, je vous les offre. D'abord, parce que je crois au don. Ce don sera d'ailleurs réciproque. Je sais que ces quatre jours vont être magnifiques, que je vais moi aussi profiter de votre énergie et que nous repartirons tous grandis de ces séminaires. Ensuite, parce que ma motivation sur ces quatre jours, c'est de vous aider à relever vos défis à lancer votre année sur de bonnes bases, à libérer votre énergie en étant clair sur le meilleur moyen de communiquer de manière efficace et d'entretenir votre motivation pour rester hors du stress. Enfin, parce que j'espère qu'en sortant, vous parlerez de ce que je fais autour de vous, mon rêve, c'est que les cours pour développer son intelligence émotionnelle deviennent aussi populaires que les cours de yoga ou de cuisine. Si cette offre vous intéresse, ou si vous pensez qu'elle pourrait intéresser des personnes autour de vous, voici les conditions. Première condition, chacun s'engage à participer à l'intégralité des deux séminaires. Pour garantir cet engagement, aucun remboursement ne sera possible. Pourquoi ce cadre Parce que je sais comment les outils que je vais vous donner se combinent entre eux. Et j'ai déjà réfléchi à un programme spécifique qui se mettra en place sur l'ensemble de ces quatre journées. Et puis aussi, parce que cet engagement de chacun permet de créer un groupe uni, dynamique, avec un effet d'entraînement collectif. Deuxième condition, vous me contactez avant de vous inscrire, pour que nous discutions ensemble de vos envies, de ce que vous aimeriez trouver dans ces stages et que je puisse répondre à vos questions le plus tôt possible. Le but, c'est bien sûr de garantir une efficacité maximale de ces stages. Si à l'issue de cet entretien ou nos échanges par mail, nous sommes OK, alors je vous donnerai la marche à suivre pour vous inscrire. Voilà, je suis profondément heureux d'avoir eu cette idée. J'espère qu'elle aura un maximum de succès. Et j'attends vos appels ou vos mails. À très bientôt.